Salut, j'espère que tu vas bien, on va continuer avec la réalisation de notre voiture et donc on va réaliser cette pièce ici, euh, euh, le réservoir ici et peut-être le tuyau d'échappement ça va dépendre de la vitesse euh, à laquelle on va avancer, mais doucement quand même donc on va faire Shift A, on va utiliser un cylindre on va placer notre cylindre au premier plan. Il tiens à préciser que sur mon cylindre, le nombre de vertices il est à 20 24. Pour pouvoir voir cela facilement, on peut supprimer le cylindre, refaire un Shift A, venir sur le cylindre, et ici vous allez voir vertices 24. Le, nombre, le reste de le paramètres que vous le laissez par défaut ici, c'est Nothing. En Edit Mode, on va à présent aller sur la vue de dessus. Et on va faire ici un Alt. Clic droit. Pour sélectionner la boucle de vertice. On va désélectionner ici. Alors, Ctrl Z. Avec Shift maintenu, on désélectionne ici. Et ici. Du coup, là, on a 22 vertices. On peut faire un Ctrl E. Et un bridge et Slow. Cool. On va euh, faire ici un Ctrl R. Et on va faire un alors là on va faire un CTRL R et on va déplacer nos euh, éléments comme ça sur l'axe des Z comme ça. Ici on va merger ces deux artistes M et ensuite ADD CENTER. Et ici on va faire de même je fais comme ça là et là je fais un m add center je pars sur ma vue de dessus et euh, on va faire quelques petites manipulations donc ici on va utiliser l'outil knife pour créer des découpes comme ceci tac, on valide, on regarde bien, ok, c'est nickel, on va recommencer la même opération pour les autres parties, ici on fait K, on sélectionne ce point, on revient ici, on valide, et on refait de même ici, là, ici, je reprends mon K, tac, ici, là, et ici là je valide on va à présent euh, faire du miroir raison pour, pour laquelle on va euh, sélectionner euh, aller tout d'abord en wireframe fait ici un bord select comme ça fait un x dividé vertice on part dans les on on ajoute le modifier Mirror, ok, on va cocher le Clipping et c'est tout. Une fois qu'on a fait ça, on va aller à présent en mode de sélection de face. Après avoir sélectionné tous nos vertices, on va les extruder, mais on va ajouter d'autres vertices à nos sélections. Du coup ici, on va faire comme ceci. Et également comme ceci, je vais euh, également sélectionner les vertices qui se trouvent ici. Là, j'ai fait une extrusion comme ça sur ma vue de dessus. Je vais aller en wireframe et en mode de sélection des vertices. Et je vais faire un box select. D'abord ici je vais faire euh, un box select comme ça. Et je vais déplacer ça vers le haut. Je vais faire un tout petit peu la même chose ici. Et je vais un peu recommencer ça. Avec l'autre côté. Ici. Et là. De même ici. Une fois qu'on a effectué tout cela. C'est plus ou moins comme ici. On va ajouter des edges loops ici de maintien. Sur la vue de face. On va aller en wireframe. Et on va... Déplacer comme ça. On va S R D. On va scaler et on va déplacer sur l'axe des X. Ici, on va faire un Ctrl R. Ici, là. Là, je vais faire un Ctrl R et je vais scaler sur l'axe des Z. Je vais mettre un autre Edge ici, je recommence ici et ici je fais un Ctrl-R, enfin je fais ici, ici, Ctrl-R, voilà cette forme, maintenant on va ajouter le modifier, euh, subdivision de surface, on va mettre la viewport à 2. Et ensuite, on va smousser tout ça. Déjà, on a une belle forme. Parce que on a une bonne topologie en Edit Mode. Une fois qu'on a fait ceci, on va euh, appliquer le modifieur. On va appliquer le modifieur Mirror, ici, Apply. Et on va à présent importer euh, nos cylindres. Du coup, on fait un Shift A, dans les mèches, on prend un cylindre. Ce second cylindre, on va euh, venir ici, on va laisser les configs par défaut, du coup 24, et ici, nothing. On edit mode, on va faire tout d'abord une rotation de 90 degrés, parce que déjà de là, on est sur, leur, euh, sur la vue de profil, moins sur la vue de face, nous, on va plutôt aller sur la vue de profil avec croix. Du coup sur la vue de profil on va faire un RZ de 90 degrés. On va faire un SY comme ça. Sur la vue de face on va faire un SX. Comme ça. Parce que là, la forme elle est un tout petit peu ovale. Raison pour laquelle on fait un SX. On place là. On va chercher à synchroniser ici et là. Du coup on va faire encore un SX. C'est quasiment sur le même axe. Sur la vue de deux profils. Ici, on va faire un CTRL R. Alors, ici, on fait CTRL Z. Ici, on va faire un CTRL R. Là. Ici, on fait S, Y. Ici, euh, on va faire une suppression des euh, faces qui se trouvent là. Euh, avant de faire ça, on va un tout petit peu déplacer nos cylindres vers le bas. On déplace un tout petit peu vers le bas. Comme ça. Euh, on va sélectionner nos éléments ici, Edit Mode. Et on va extruder vers le bas. Du coup, on fait un E, Z... Comme ça, un E, Z encore. Du coup, on va la on on bas faire un CTRL Z. Ici, on va S D. On va scaler, comme ça. De face, on fait un E, Z. Un E, Z encore. Ici, on fait un CTRL R. On sélectionne notre élément ici et là on déplace comme ça et on va supprimer les faces ici. Déjà là ce qu'on va également faire c'est euh, avec le mode de sélection de vertices placer notre vertice ici. A de clic droit on place l'autre ici. Avec le mode de sélection de face, on va supprimer ici, ici, ici, ici, on va faire un X, delete, face. On part en mode de sélection de vertices et ici, on va faire un CTRL R déjà. On va merger nos deux éléments, les fusionner. Du coup, on sélectionne le plus petit, des small, le little element, des big element, on fait un shift. -2. On fait un contrôle G. OK. On part en Edit Mode. Et déjà là, on va vérifier le nombre de vertices. Donc, ici, on fait Alt, clic, droit. Ici, on me dit que j'ai 24 vertices. Ici, je fais Alt, clic, droit. Ici, on me dit j'ai 12 vertices. Et donc, nous, on va chercher à mettre 24 vertices sur l'élément du bas. Et donc pour faire ça, on va faire ici un déjà un CTRL R, ici un autre CTRL R, on revérifie. Là on me dit que j'ai 16, et, mais je dois avoir 20 écarts. Et donc on va aller sur la vue de profil et on va ajouter encore ici, là, CTRL R, ici CTRL R. Et ici ctrl r je au là on me dit j'ai 22 je dois avoir 24 et je finis avec celui-ci ok ici je vais faire mon alt clic droit je fais ctrl e et ensuite un breed edge loop alors ça ne fonctionne pas parce que j'ai pas sélectionné la loop ici en haut. Du coup, avec un shift maintenu, je fais un shift alt clic droit, je fais un contrôle E et ensuite Breed H loop. Et donc ça me fait ça. Ça me fait ça. Et donc le résultat ne me plaît pas. <coughs> Des le, le résultat ne me plaît pas beaucoup. Donc je vais d'abord faire un Ctrl Z comme ceci. Je vais euh, sélectionner Alt, faire un Alt clic droit ici. Je vais faire un W et ensuite je vais aller dans le Loop Tools et je vais venir sur Cycle. Alors pour avoir euh, le Loop Tools que je viens d'activer, il faut aller dans Edit dans les préférences de blender allez au niveau de add-on ici et tapez loop tools il faut cocher ici et une fois que vous avez coché ici on referme ça on part de nouveau en edit mode vous faites w et ensuite ici vous allez voir loop tools du coup vous faites alt clic droit w ici loop tools Ok. Une fois que cela est fait sur euh, vos revues de face, on va d'abord euh, sélectionner. On va d'abord sélectionner tous les vertices de nos éléments. Du coup, on fait un L en small comme ça, on déplace. Ici, alt, et clic droit. On fait un E Z, un e -Z W Smooth Vertice. Euh, ici, on va faire un contrôle R. Ici, on va un tout petit peu smousser l'ouverture Et là, on va faire un alt et clic droit ici. Et ensuite ici, ctrl E. With Edge Loop. On va supprimer ici. X dissolve Edge. Et voilà. Voilà cette magnifique forme. Et donc on va continuer. On va faire slash déjà, on va placer nos éléments au bon endroit ici. Là, on va scaler. Je pense que c'est au bon endroit ici. ok on fait slash et on va continuer ici on va faire un alt clic droit on va extruder on va scaler extrusion on scale ici on va faire un alt clic droit alors comme ça alt clic droit on va désélectionner ici désélectionner là on va faire ctrl E et ensuite on va faire un bridge loop ici on va faire un ctrl R comme ceci ici et là on fait un M at center on fait de même ici M at center et du coup là lorsqu'on a cette topologie on peut également l'améliorer encore en faisant un cas de la à la tac, on fait un cas de là à la ainsi de suite tac tac tac ici et là, ici et là, on va faire de même en bas ici. Là. Ok. Nice. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer cette partie ici. Et donc, pour faire ça, on va sélectionner un point ici. On va faire un contrôle plus comme ça, on va faire déjà un X, un X, jet face. Ici, on va faire un alt clic droit, on va faire un W dans le loop tools, on va prendre cycle. Du coup, là, on a nos recycles, Et donc, on va maintenant extruder avec un E, ou alors on peut aussi scaler avec le proportional editing. Ou pas. On scale un tout petit peu comme ça et on va extruder. Du coup on fait un E, on extrude. Ici on peut faire un Ctrl R. Vous inquiétez pas. Ok. Du coup là on fait un Ctrl, on extrude. On est rude encore, non, scale, scale, et on scale. Là, on a cette belle forme de réservoir. Du coup, ici derrière, comme je vois pas, je vais tout simplement refermer. Ici, on est rude. Extrusion scale Extrusion scale Ici on fait M Add center On va vérifier Les problèmes de normal Et je pense que tout est ok euh, et donc on va euh, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. Et je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où on va voir le tuyau d'échappement. Et avec les autres parties ici. Du coup, ciao